Le 1er mai, et fait du travail, là, du travail, j'en ai, j'aime ça, j'ai bien travaillé aujourd'hui pour vous présenter Voyage Prodige. Voyage Prodige, euh, voyage dit vraiment que. Bah, on n'en aura jamais vu des comme ça, euh, franchement, c'est, je suis content de faire quelque chose d'unique. J'ai besoin moi de faire quelque chose d'unique, et, et, et c'est sous la forme de ces voyages euh, un peu euh, atypiques, on dira, hein, comme le personnage qui anime Voyage, voyage Prodige. On va jouer sur les deux mots, tout est mouvant dans ce monde. Enfin voilà, donc là, ça est couché en 1er mai pour l'historique. Richie Cash 2018. Merci et à bientôt de mes nouvelles.